Petite astuce pour votre cuisine équipée. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec. Je suis vraiment content de vous montrer cette petite astuce. Ça n'a l'air de rien. Ceci est un produit qu'on vient de nouvellement installer dans le showroom. C'est une table qui vient de chez Cancho. Cancho est un fabricant espagnol. C'est fabriqué en Espagne, dans le Nord, en Castille Castille-et-Léon, C'est vraiment un produit qui nous a surpris, qu'on a voulu installer avec euh, Noémie et David, euh, nos architectes d'intérieur, parce que c'était vraiment quelque chose de différent. Donc Cancho, c'est quoi Je vais d'abord vous montrer ce que ça donne et vous montrer également les possibilités. Donc, vous voyez, voyez c'est une table qui est posée simplement. Vous voyez, que bizarre, il n'y a pas d'évier. En fait, c'est assez simple. C'est un brevet que Kancho a inventé, a déposé et fabrique. C'est absolument sensationnel. Vous voyez qu'on sait également, en relevant ceci, on a également l'évier qui est disponible. Voilà. Alors, quelles sont les particularités de ce produit Tout d'abord, c'est du sur-mesure. Jusqu'à une taille maximale, bien évidemment. On a différentes hauteurs qui sont réglables. C'est sur roulette. Il faut avoir un sol bien droit. Évidemment, on sait choisir ses revêtements. On sait mettre du verre, on sait mettre du Dectone, on sait mettre du bois. Là, par exemple, on l'a adapté nous-mêmes avec un bois qu'on a commandé, même de notre côté. Donc, c'est nous qui faisons ça. Et on est venu vraiment créer, le, créer un design qu'on voulait avec le bois qu'on voulait. Donc, on pourrait estimer que cette tapisie est vraiment faite sur mesure pour vous. Et elle permet d'abord d'avoir du design, de la mobilité dans la cuisine, mais permet également de rendre des petits espaces hyper pratiques. Donc imaginez comme ici, une cuisine, vous voyez deux doigts, ça suffit. Une cuisine qui est sur un îlot, on n'a pas toujours envie d'avoir la table qui est mise, on sait la rentrer, la sortir, ça permet vraiment de maximiser le rangement et la place dans une cuisine équipée. Dans les modèles de chez Cancho, il est également possible d'avoir une table qui sort à 90 degrés. On n'a pas exposé, on a voulu exposer celle-ci qui était quand même plus impressionnante. On l'a déjà placée et c'est vraiment une invention qu'il faut remettre. Mais l'avantage c'est que c'est fabriqué quand même en Espagne, c'est fabriqué en Europe, donc c'est important de le signaler la provenance. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez des informations sur notre showroom de cuisine équipée, nos architectes d'intérieur, ils sont là. Je suis là pour vous renseigner, pour faire vraiment un projet sur mesure. Passez-nous voir en magasin. Également, des informations sur notre site en ligne, Pinterest, Facebook. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, on est plus de 10 000. Restons en contact. Laissez quelque chose dans les commentaires si vous êtes pour ou contre ce genre d'aménagement, si vous aimez ça. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao